Salut guys, mon nom est JP. Bienvenue à Figure à Québec. C'est la passant, à côté de la magnifique King Kong, qu'on s'en va faire trois pistes expertes. On va les faire la Viking, la LB1 et la LB2. Yep. Alors, on va commencer notre itinéraire avec une petite Viking. Alors, la viking est une double noire qui est difficile, mais pas tant. Disons que dans les doubles noires, je dirais que c'est la plus facile du se sentier du moulin. Même avant de la faire, je pensais que je me faire une noire. Donc, on reste concentré c'est une piste qui a un bon degré de risque. Mais lorsqu'on a les habiletés qu'il faut, elle se fait quand même très bien. Ça fait que versus une LB1 qui va être très rapide, une LB2 qui va être très technique. Je que la Viking se trouve à peu près à mi-chemin entre les deux. C'est une piste qui va avoir un petit peu moins de... Pardon, excusez j'ai un chat à la gorge de feature vraiment extrême. Ça fait que je me rappelle, la première fois que je suis venu la faire, je croyais que c'était moi. C'est tu sais, même lors de la première sortie, j'ai à peu près tout fait. J'ai tout fait sans mettre le pied à terre, sans hésiter, sans regarder. Donc, blind run. Oh! Puis, tout se faisait très bien. Ça fait que c'est une super belle piste du premier secteur au sentier du moulin. Encore une fois, il montrent qui sont les maîtres pour créer des pistes techniques avec beaucoup de roches, beaucoup de constructions. On va avoir euh, des rampes de North Shore dans celle-là. Ça, ça un petit peu loin dans la piste après la première fois que je suis venu la faire je me suis fait dépasser comme un attardé mental juste site pour me rendre compte en bas que c'était monsieur Sauvé. qui passait mat 15 à peu près ah. ça fait que so far so good magnifique ah. viking Non, mais on va passer dedans récemment, quand même très très belle. On voit que du travail qui a été fait sur la terre. C'est beau. Ça ici. Ça ici. Regardez, c'est des belles constructions de bois. Mais qui sont quand même super intuitives. Il n'y a pas de, pas de grosses surprises. Il n'y a pas de pièges. Ça fait que si vous, vous êtes nouveau au Santé du vous vous à leur piste plus extrême. Je dirais que c'est la plus accessible. Oh, excusez, j'ai fait une petite erreur de ligne ici. Pardonnez-moi. C'est quand même des vieilles, ça, un petit peu qui existe. Ah, toujours bien là. Ça ici. On arrive bientôt à la fin. Tellement une belle piste. Je pense qu'il ne mérite pas l'attention qu'elle doit avoir. Ça ici. On va se concentrer pour la finale. C'est ici en haut, c'est ici en bas. On vient de merger juste ici avec nos pistes. Il doit être l'albé, je crois. Dernier petit saut, dernier petit drop. Et voilà, c'est de la Viking. Bien. Alors, ça ici. On va aller faire une petite lb 1 Une autre des classiques du Sentier du Moulin. Ça fait que la LB1 est une double noire. Contrairement à la LB2 qui est très technique, la LB1 va être un petit peu plus flowy. Flowy, ce n'est pas plaisir. dire. Là. Mais c'est ça, la LB2 va être beaucoup plus technique. Ils si on laisse de côté les gros features de la King Kong, c'est probablement la plus difficile. Mais ta LB1 ici, va être euh, l'option un peu plus facile. On a un Rock Garden ici, qui a été refait par LB Cycle très récemment. C'était une, une zone qui causait beaucoup de problèmes euh, pour l'écoulement de l'eau. Donc, en début d'année, c'est que l'on va faire cette section-là. Ils font un excellent travail pour rester tout le gang des bénévoles de fou. Et ils ont créé certaines des plus belles pistes du sentier du moulin. Ça ici. Alors. On reste concentré. Ça reste sur piste. Assez technique. Fait qu'il faut avoir quand même beaucoup d'habileté sur son bike. Ça ici. c'est ce que j'adore Oh là, j'ai pas une très belle ligne. Ah, oh, ça a mieux été que je pensais. C'est ici. On a une bonne partie de faite, on reste concentré. voilà. C'est vrai que si vous voulez faire les plus dures en ordre, je dirais que King Kong, LB1 LB2, c'est probablement la manière de faire. Alors ça va très bien. On vient de merger avec la King Kong. Euh, excusez la Viking. Les noms se ressemblent trop. Yep. Quel petit feature, featurey on a terminé. Dernier saut. hop. Dernier drop. Alors voilà, c'était la LB1. Alors, la petite dernière. On y va avec la classique des classiques. La LB2. Ça fait que dans les trois que je vous montre aujourd'hui, la plus difficile, la plus technique. On commence avec la magnifique slab de la LB2, juste ici. Oh. Ça se fait quand même bien. Il faut juste... Commit. Alors. Ça fait qu'avec trois runs, deux SDM dans le corps. On va faire attention à ce qu'on fait. Et ça semble être un petit peu plus humide que je m'attendais. On va faire doublement attention. Parce que les roches du premier secteur juste ici pas autant que le granit du secteur Maelstrom. Donc, certaines places, pas ici, mais un petit peu plus bas. On a des, des bonnes clappes de roche quand même. Ici, si elles sont humides. Ne pas trop bloquer la roue parce que vous allez déraper loin, loin, loin, loin. Ça fait que versus notre LB1 qui est hyper floué. <rire> qui est plus floué. La LB2 est plus technique. On va avoir plus d'obstacles de roche. Plus de zones qui vont vous demander un très bon contrôle de votre freinage. C'est vraiment ça qui va être critique dans cette piste-là. Ça va très bien. Puisque j'adore Ça ici, ça ici, Donc on arrive dans les zones de slab. Peut-être pas plier dans l'eau, c'est possible. On un peu de traction sur nos pneu Ça ici, première zone qui a bien été. La deuxième ici, je suis pas encore rendu à l'affaire all C'est quand même une place qu'on peut prendre énormément de vitesse. Je suis même pas proche de vouloir attaquer les temps. Un nique sauvé. Dernier gros obstacle de roche ici. Super. Ça, ah, ça paraît quel c'est que l'enfer. fait. Du travail dedans, les pistes sont fabuleuses. Ça, c'est ça, ici, LBC ouais, On commence à avoir beaucoup de gangs de bénévoles dans les centres de la région de mont saint anne justement, cette année. Une très grosse gang de bénévoles qui mettent du temps. Mais LBC cycle sont probablement les plus connus, ceux qui font ça depuis le plus longtemps. Donc. On arrive dans les mètres. On va se concentrer. Et voilà. C'était la magnifique LB2, LB1 et la Viking. J'espère que vous avez apprécié ce petit spécial expert. Sur ce, à la IPA.